Chers traders et investisseurs, mardi 30 juin, bonjour. Eh bien, pour ce dernier jour du mois et du semestre, les marchés ce matin ont été nerveux et difficiles à trader. Malgré de très belles clôtures américaines et asiatiques hier soir et la nuit dernière, les marchés sont à peine montés, ont commencé surtout à descendre, à baisser, et puis ils se sont repris. Encore une fois, ça va être les Américains qui donneront le là cet après-midi. Et hormis l'Europe, la situation sanitaire reste très mauvaise dans le monde, en particulier toujours aux États-Unis et en Amérique du Sud, sans parler de l'Inde et d'autres pays au Moyen-Orient et en Extrême-Orient. Donc, les marchés restent tiraillés entre deux pôles contraires. Et croyez-moi, il est toujours un possible de faire la moindre prévision sur ces marchés qui souhaitent monter mais qui n'y arrivent pas, en tout cas pour le moment. Donc, bien évidemment, toujours pas de swing trading, seul le day trading est roi. Et dans ce contexte très difficile, nous avons réalisé ce matin 7 trades gagnants sur 7 accompagnés de 2 trades stoppés à leur prix d'entrée et 5 médailles. Espérons un après-midi tout aussi actif. Nous vous souhaitons à tous d'excellentes aides, une très bonne journée et à demain.